Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Dani, votre consultante business. Alors les amis, aujourd'hui, je vais faire cette courte vidéo pour vous montrer comment créer un compte Perfect Money. Comment avoir un compte Perfect Money, comment créer son compte Perfect Money gratuitement Comment avoir un compte Perfect Money vérifié, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes petites vidéos. N'oubliez pas de liker et surtout de partager. Alors, nous allons aller sur l'adresse... Perfect, euh, sur le site de Perfect Money, vous allez trouver le lien en description de la vidéo pour tous ceux qui sont nouveaux qui ne savent pas, et on va cliquer sur inscription. Alors, Perfect Money, sachez que c'est un portefeuille électronique stable. Stable parce que ça ne varie pas en fonction des fluctuations comme euh, par exemple le bitcoin qui peut euh, chuter ou bien prendre de la valeur. Les Perfect Money sont assez stables. Donc si vous avez laissé 1000 dollars dans votre compte le matin, même après un an, dix ans, vous allez les trouver à la même position. Ils n'auront pas pris de la valeur. Ils n'auront pas aussi chuté en valeur. Donc c'est un portefeuille que beaucoup de plateformes utilisent pour les paiements. Alors prenez un compte tout rapidement. Tout rapidement, vous allez remplir le formulaire que voici. Alors, là, on va mettre le nom du compte. Euh, euh, par exemple, quand on envoie le, le nom du compte, en fait, c'est pour pouvoir vous identifier lorsqu'on va vous envoyer de l'argent, de se rassurer que oui, c'est bel, bel, bel et bien votre compte. Vous pouvez, le donner, vous pouvez lui donner un sobriquet si vous voulez. Moi, je vais l'appeler test à compte. Hum? Je vais l'appeler test à compte. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je vais l'appeler test à compte. Euh, test Oli. Voilà. Test Oli. Le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Je vais, par exemple, bon, je crois que je vais mettre un vrai compte. Je vais créer un compte pour quelqu'un en même temps. Donc, on va aller avec les vraies informations. Je vais mettre Maggie. Je vais mettre Maggie A.E. Non. Non et non tout ce que vous voyez avec les astérisques là les amis ça signifie que ce sont des informations obligatoires. Alors je vais remplir les informations. La ville, adresse obligatoire, le pays Cameroun. Voilà. Mettez votre pays. Hein. Moi, je mets Cameroun. Nous, nous sommes au Cameroun. Alors, euh, l'adresse email. L'adresse email. Euh, on va renseigner. L'adresse email. Voilà. On va renseigner. Euh, C'est Nike. Henriette. Arrobas. Arrobas. Voilà. Type de compte personnel ou business, donc un compte personnel. Donc ici, vous avez les comptes personnels sont pour des personnes individuelles, les comptes business sont pour des compagnies enregistrées. Donc, ça sert à rien, même si vous êtes un web entrepreneur, tant que vous ne pouvez pas vérifier votre business, vraiment restez super chouette. Voilà mot de passe, donc on va mettre un mot de passe, on crée un mot de passe on va créer un mot de passe qu'est-ce que je vais mettre euh, voilà ça voilà. nombre de tourings, en fait c'est le ce code que vous devez taper là exactement, comme vous ne voyez pas bien vous avez la possibilité de cliquer dessus hein. Il va 2, euh, 3, 4, 4, 5, 1, 0. Voilà. J'espère qu'ici, maintenant, on a tourné comme obligation. Et on remet et on enregistre. Enregistrer, ça signifie valider. Hein. C'est pas comme si ça partait sans enregistrer quelque part. Voilà. Donc, vous voyez là, bienvenue. Soyez les bienvenus. Voilà. Donc, Félicitations oui. à toi parce que maintenant ton compte Perfect Money a été bien créé. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te rendre dans ta messagerie, de regarder le message, le mail de Perfect Money. Dans ce mail, tu auras euh, ton ID de connexion et tu utiliseras le mot de passe que tu auras créé. Euh, tout à l'heure donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura été utile euh, je vous recommande vivement de sécuriser votre compte euh, en activant un code 4 prochaine vidéo je vous montrerai comment faire dans l'approche dans une autre vidéo aussi je vais vous montrer comment vous pourrez manipuler votre compte comment euh, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent avec Perfect Money donc euh, j'espère que la vidéo vous aura aimé vous, a, vous aurez plu vous aurez pu excusez moi j'espère que la vidéo vous aurez aidé. Euh, je vous invite massivement à vous abonner, à partager la vidéo, à tous ceux qui en auront besoin. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Ciao, ciao